Tu as gagné en tant qu'agneau Seigneur Tu es le lion de la tribu de Judas Oh Seigneur, Seigneur Joshua Oh merci Seigneur, merci Seigneur Père de gloire Tu es merveilleux Seigneur Tu as été trouvé digne d'ouvrir le livre Et d'en rompre les seaux Seigneur Joshua Car tu nous as acheté pour Elohim Par ton sang Tu as acheté toute tribu de toute langue, de tout peuple et de toute nation Seigneur. Tu as gagné, Alléluia. Tu as gagné. Il a gagné ton pagnon. Sur la croix, il, a, il gagné. a gagné. Il a gagné. Alléluia. Il a gagné ton yes. Oh. oh, oh, oh, oh. Racine. Le lion de Yehuda Au Seigneur de David Le lion de Yehuda Il a gagné, il a gagné Il a gagné en tant qu'agneau Le lion de la tribu de Yehuda il a gagné en tant qu'agneau Il a été trouvé digne d'ouvrir le livre Et d'en rompre les seaux oh, oh, oh, oh, oh, oh. La racine de David oh, oh, oh. Il a gagné, oh il a gagné, il a gagné en tant qu'agneau Oh oh oh oh la racine de David Oh oh oh le lion de Yehuda Chanto Oh oh oh racine de David Il a gagné, il a gagné, il a gagné en tant qu'agneau Il a gagné, il a gagné, il a gagné en tant qu'agneau Oh, on y va Oh, oh, oh. la racine de David racine de David, oh, oh, oh, oh. lion de Yehuda. Est-ce qu'on peut le chanter? Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut le célébrer? C'est lui qui a gagné, c'est lui qui a vaincu la mort. Il est digne d'être célébré, adoré. Détourne notre cœur, Seigneur, nous t'adorons. Tu es digne de louange. Alléluia. Oh oh oh oh, les lions de oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Digne de digne de, de, digne de, digne de oh oh oh oh oh oh oh oh Chantons pour le roi. C'est lui qui a envie Chante amour. pour, lui chante et pour Il s'appelle Chante pour magia. Notre papa d'amour. Ah. Notre On y va. papa. Notre papa d'amour. Alléluia. Il est merveillé Il est merveillé. Merci Seigneur pour l'œuvre de la.